Warren, on est rentré dans la maison. Reçu. On a trouvé la pièce du fantôme. Où ça DCG. Dans la cave, Ed Warren. OK, allons ah les caméras. Trois caméras ont été posées. J'ai amené un livre. Voyons s'il est écrit. Est-ce qu'on a pris les crucifix Je crois qu'on les a oubliés. Eh merde, on va faire ça. Grosse au niveau EMF, c'est un niveau 5. Ok, attends ça. Oh merde hey. Les gars Ouais Warren est mort Putain, je chier. Et merde, on est obligé de continuer. Finit des son visées par en nous. sur le livre et court. ok je note le fantôme soit en revenant soit en. les gars me c'est fait avoir, je vois des empreintes, je me barre Dépêche-toi, je t'attends devant la porte. Je suis dans la porte, j'arrive Putain de merde Bordel tu m'as fait flipper T'inquiète pas Je suis le meilleur à ça Bon on remballe et on se tire Tu marques quoi dans le journal C'est un revenant Pas étonnant que Eddie Peter se soient fait avoir Bon chauffeur on peut y aller Time to hit the road Le paranormal est vraiment un domaine qui me passionne. Les vieilles histoires de fantômes, de possessions, d'endroits hantés. C'est pour ça que cette vidéo me fait extrêmement plaisir. Phasmophobia <rire> Ça fait beaucoup de temps que je voulais en parler. bien est un jeu indépendant où l'on incarne un chasseur de fantômes qui a pour but d'identifier le type d'esprit présent dans une structure avant qu'une équipe d'exorcistes vienne s'en occuper. Il existe plusieurs types de fantômes que j'expliquerai plus tard. Chaque fantôme possède trois indices qui peuvent le décerner parmi les autres. Ces objets ou signes qui peuvent les faire repérer sont... Les températures glaciales, donc en dessous de 0 sur le thermomètre ou de la buée dans la pièce du fantôme. Spirit Box, une réponse à une question posée. Écriture dans un livre ou des dessins. EMF de niveau 5, donc un signal de niveau 5 sur le détecteur euh, d'EMF, donc euh, d'onde électromagnétique, empreinte de doigts ou de main sur les portes interrupteurs ou fenêtres, repérée avec une lampe à UV. Homme fantomatique, donc bah les, les, les insectes quoi. Visible dans le noir à travers une caméra fixe ou frontale depuis le camion. Il existe aussi des objets servant à terminer les objectifs secondaires. Parmi ceux-ci, faire en sorte que le fantôme souffle une bougie calmer le fantôme avec un encens, utiliser un encens pour repousser le fantôme durant une chasse, être témoin d'un événement paranormal, se livrer à une chasse, faire marcher le fantôme dans du sel, prendre une photo du fantôme, trouver des preuves du paranormal avec un lecteur EMF, trouver une pièce froide, empêcher le fantôme de chasser avec un crucifix, prendre une photo de salle provoquée par le fantôme. Ces objectifs rapportent de l'argent supplémentaire si complété, certains de ces objectifs n'apparaissent que dans des difficultés supérieures. Dans bien nous avons accès à un large panel d'objets. Ceci se débloque grâce à l'argent obtenu lors des missions. On peut aussi trouver certains objets spéciaux sur la carte, comme un Ouija board, un os ou trois poupées voodoo présentes uniquement dans les fermes qui donnent de l'argent supplémentaire si ramassé ou pris en photo. Avant de parler des mécaniques du jeu, je dois d'abord parler de la santé mentale, qui est LA mécanique la plus importante du jeu et celle à comprendre. La mécanique de la santé mentale consiste à définir un peu les actions du fantôme en fonction de la sanité du joueur. De 100 à 80, le fantôme sera plutôt... passif, on va dire, il fera... ...il fera quelques interactions et tout et à partir du moment où on sera vers la couche des 80 jusqu'à genre 40 ou autre chose comme ça il cherchera à faire plus de phases de hante à faire plus de ghost events d'interactions pour vraiment drainer la sanité du joueur et une fois qu'on sera à la 40 ou 60 si c'est un démon ça dépend il cherchera à lancer des attaques et certains fantômes drainent beaucoup plus la sanité que d'autres. c'est ce que je vais détailler tout à l'heure Ghost Event, quand un fantôme apparaît et est remarqué par le joueur ou par une caméra. Cela peut être aussi le cri du fantôme. Ghost Interaction, quand le fantôme interagit avec un objet ou une porte. Il est aussi compté en tant qu'interaction une réponse à la Spirit Box, un objet lancé, des traces dans le sel, une porte ou un placard qui s'ouvre ou qui se ferme, une interaction avec un Ouija board, un pic de MF, des apparitions d'empreintes, une lumière qui clignote, le disjoncteur qui s'éteint, un appareil électronique qui s'allume, par exemple téléphone, ordinateur, réveil ou radio, une alarme de voiture qui s'allume, ou pour finir, des écritures dans le livre. Une phase de hante se résume à quand un fantôme apparaît sous des forme physique ou en ombre pour drainer la santé mentale du joueur. Pour cela, il se rapprochera de la hitbox de celui-ci afin de pousser un cri, celui-là, et de disparaître en ayant causé une grande perte de sanité. Quand la santé mentale des chasseurs passe à un certain niveau il est possible que le fantôme décide de passer à l'attaque pour réduire l'effectif de ceux-ci pour cela il fermera tourner les portes de la maison il fera clignoter toute la lumière créant une véritable panique il rendra aussi le talkie walking inutilisable ensuite il ira vérifier les derniers endroits où il a entendu des joueurs pour ensuite aller vérifier les derniers endroits où il les a vus. S'il voit un joueur, il le prendra immédiatement en chasse et accélérera sa vitesse. La seule manière d'empêcher cela est de le perdre en détour d'un coin ou d'un couloir. Ou alors d'utiliser un placard pour se cacher. Il se peut aussi que le fantôme ouvre ses portes Durant les périodes de chasse, elles devront être refermées dans l'instant où une mort assurée sera garantie. L'atmosphère des chasses est particulièrement oppressante. Et... pour en avoir avec quelques-unes, je peux dire, la mort nous guette. Tapis dans le noir, elle montra ses griffes à ceux qui s'étaient sentis puissants. Ouh. À ceux qui pensaient que les vrais démons étaient au fond d'eux-mêmes. Alors qu'en vérité, ils étaient juste en face d'eux. Et qu'ils n'avaient jamais su le remarquer. Ah oh, putain Cette voix... mais mais cas vocales, sont niquées là, ça suffit, j'en ai marre. Allez, je me barre. Ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, je continue, je continue, c'est bon, c'était pas la peine de me frapper, oh Bon, euh, cette partie est un peu la souffrance Parce que euh, j'avais prévu à la base un énorme script Sauf que le, le script allait faire plus de 10 minutes de vidéo Et je pense que ça n'aurait pas intéressé tout le monde Et 10 minutes de vidéo auraient été peut-être trop long Juste pour parler des types de fantômes Du coup, au lieu de parler de tous les types de fantômes Je vais en parler uniquement de 3 Les trois qui m'intéressent le plus personnellement Merci d'accueillir avec de grands applaudissements Ou de... Grand gémissement, la le revenant et le Oni. Euh, au fait, si j'ai la patience, euh, je sortirai euh, la partie qui n'est pas sortie euh, sous forme de podcast. Merci. La Yurei, d'en face pour bien est un des fantômes les plus dangereux. Il fait partie du quintet meurtrier du jeu. Ils ont des effets plutôt frappants sur la santé mentale du joueur, qui est drainé d'une manière bien plus rapide que le reste des fantômes, sans compter les Ghost Events et les interactions qui sont très nombreuses. Ce type de fantôme attaquera donc plus tôt et plus souvent. Le revenant est certainement le fantôme le plus dangereux et le plus craint de Phasmophobia. Il est extrêmement actif et est connu pour sa vitesse vertigineuse, qui est bien plus rapide que celle du joueur durant des chasses. Sa principale faiblesse est sa faible vitesse hors des chasses et sa suractivité. Il peut aussi changer de cible durant une chasse, ce qui est le seul à pouvoir faire. Un Oni, dans Phasmophobia, est plus fort quand plus de personnes sont à côté de lui. Il est extrêmement actif et lance beaucoup d'objets génère plus de ghost Event, interagit plus avec des portes et donc draine la santé mentale du joueur bien plus que la plupart des fantômes. Ils sont donc plus enclins à attaquer. Ils sont extrêmement intéressants car leur vitesse de lancer, comparé aux autres fantômes, peut être bien plus grande. On peut voir des objets voler à travers les pièces. Dans face moufobia, il existe 8 cartes, Tanglewood Street, Edgefield Roadhouse, Bridgeview Roadhouse, Grafton Farmhouse, Blazedale Farmhouse. Mais il existe aussi des cartes plus grandes comme l'école, la prison et évidemment l'asile. Chacune a ses points forts et ses défauts. Les petites cartes sont plus simples mais plus dangereuses car le fantôme peut te rattraper bien plus vite et il a beaucoup moins de terrain à parcourir. Les cartes de moyenne et grande créent quant à un climat oppressant car le fantôme aura plus de chances d'attaquer avant qu'on ait trouvé sa pièce. C'est sur ces cartes que les piles de santé mentale servent beaucoup. Sinon, le jeu est assez compliqué au début. Le temps de comprendre les mécaniques et de s'habituer à la peur constante est assez compliqué. Cette peur d'un Phosphophobia, c'est quand on ne sait pas de quoi le jeu est capable. Les 50 premiers niveaux sont assez terrifiants, surtout si on joue en solo. A partir de là, on commence à s'amuser, car on est plus confiant. Mais le jeu nous rappelle souvent notre faiblesse à ce fantôme. Le jeu subit beaucoup de mises à jour, et une roadmap est disponible en ligne pour savoir la direction que prendra le jeu. Par exemple, on peut voir que deux nouveaux fantômes sortiront vendredi, demain quoi. C'était CG Studio, je vous dis à la prochaine, et moi, je retourne avec mes potes fantômes. Ah, toi je t'aime, tu sais.